Ristretto, expresso, cappuccino, americano et latte macchiato. On va tout simplement, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur cette machine, vous décrire un peu les différents types de boissons qu'on peut faire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au café et les différents types de boissons. On part directement dans le ristretto, porte-filtre toujours sec et propre propre Parce que c'est logique, sec comme ça, quand le café touche l'eau chaude, il ne démarrera pas l'extraction. Donc toujours sec et propre. On démarre par un ristretto. Ristretto c'est plus petit qu'un expresso, on est bien d'accord Donc c'est parti, en attendant que le moulin et le tasseur fassent son travail. Donc le ristretto est vraiment un tout petit café. OK. Le petit repère qu'on peut avoir c'est parfois chercher je n'aurais pas, c'est pas grave. C'est d'avoir une extraction extrêmement courte. Effectivement sur le sur le ristretto, on doit presque voir le le sucre quand quand le café y arrive. Donc voilà, on arrive. Voilà, 19 secondes d'extraction. On a un ristretto, mais sans plus attendre pour éviter que la crema retombe directement on va l'expresso qui est ici on met dans le porte-filtre on démarre le temps que ça démarre, n'oubliez pas de bien rincer ou flécher votre machine entre chaque café Donc vous voyez qu'on est en ristretto en dessous des 20 secondes d'extraction on nettoie le porte-filtre et les oreilles du porte-fils, bien évidemment. On démarre immédiatement l'extraction pour l'Expresso. Et là, on est sur un 25-30 secondes, selon un peu votre goût, bien évidemment. On va avoir en fait un café un peu plus allongé. Donc on est sur 25 millilitres, on va dire. Et on est plus sur un, entre 17 et 19 millilitres pour... Le ristretto. Et on voit très clairement la différence entre un ristretto et un express. Voilà. On va passer à une de mes boissons favorites à 16h. L'americano. L'americano c'est quoi C'est une boisson extraordinaire. C'est un expresso en fait avec de l'eau. Pourquoi Quand on fait un café lungo, Souvent, on tire trop de café dans 7 grammes. Donc, ici, dans ceci, vous avez, j'ai fait couler dedans, vous avez en fait 7 grammes de café qui vont tomber. Pour un filtre, une personne, vous avez 7 grammes de café. Et on dit toujours que pour 7 grammes, vous avez besoin de 25 millilitres d'eau. Okay Mais si vous voulez un café plus long, soit vous prenez un doppio, c'est-à-dire que vous avez un double expresso qui va tomber dans votre tasse. On l'avait fait dans la précédente vidéo, où on l'avait fait avec le filtre aveugle. Okay. Ici, on va partir sur un expresso, donc bien, bien, bien intense. On prépare l'expresso. Et la particularité de ceci, c'est qu'à la fin de cet expresso, on va avoir de l'eau chaude à votre convenance qui va arriver automatiquement. Ce qui vous donne un café Intense, certes, ok, mais relativement léger. Et même au niveau de l'estomac, c'est quelque chose de relativement doux, car en fait, vous avez allongé un café qui avait assez de corps et qui était relativement intense. Il le fait automatiquement, mais vous pouvez, si vous le voulez, l'interrompre et puis ajouter, sinon il le fait automatiquement, de l'eau chaude. Et vous voyez, l'eau chaude vient par l'arrière, par une autre buse, et en fait, vous allongez votre café. Et vous avez donc un americano. donc On récapitule tout de suite. Espresso, ristretto, ristretto, espresso, americano. Deux boissons lactées. Alors il existe eff effectivement le macchiato. Le macchiato, c'est un espresso avec une petite tache de lait, un petit coup de mousse de lait au-dessus. C'est ce qu'on pourrait appeler en traduction littérale un café, avec, on va dire taché. Macchiato, ça veut un peu dire ça. Okay. Maintenant, évidemment, le cappuccino qui pour moi est très important. Et vous avez bien évidemment le, le latte macchiato à ne pas confondre avec un flat white. Un flat white, c'est un double expresso avec presque 220 ml de lait. Donc, c'est très latte, mais aussi très intense au niveau café. Mais on va faire un peu un latte macchiato traditionnel. Okay. Et on va faire un cappuccino. Un cappuccino, c'est quoi à la base Donc, porte-filtre ici. On va appuyer sur cappuccino, ici sur sur cette machine, voilà. C'est un expresso avec de la mousse de lait uniquement. Mousse de lait qui est un peu particulière, qui est quand même un lait, on va dire, un peu plus onctueux. Donc, on va le démarrer tout de suite. La machine a été rincée au préalable. N'oubliez pas, il y a toujours deux loques, hein. une loque pour le lait, une loque pour le café. C'est pour ça que je mets gauche, droite, hein, comme ça, vous savez. On flush aussi bien son groupe de percolation ici. Vous l'avez vu juste avant. OK, on peut flusher son groupe de percolation. Mais je flush également, donc je rince également ma, ma buse. C'est très important, ok? C'est très, très important à faire. C'est une buse automatique. Il était automatiquement la température. Et en fait, vous allez démarrer votre lait. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ok? On nettoie le sucre et les oreilles du porte -fils. On a déjà envoyé 24, 25 degrés. On va attendre 35 degrés pour démarrer l'expresso. Ça, c'est plus une habitude, vous allez comprendre. Il ne faut jamais hésiter. Quand vous mettez le porte-filtre à l'intérieur de la machine, il faut à ce moment-là démarrer la machine. Vous pouvez l'interrompre un petit peu avant si vous estimez qu'il y en a assez. 24 secondes, c'est très bien. Elle l'interrompt. On essuie bien évidemment et elle a un nettoyage automatique. Voilà, on tourne le lait et on le tape pour dégazer le lait. En fait, on enlève les bulles et on obtient quelque chose de complètement lisse. Comme ça, voyez. Et on vient donc l'introduire dans sa mousse, de, dans sa créma, pardon. Ça, c'est pour un cappuccino, un expresso monté avec, on va dire, une mousse de lait, mais une mousse de lait relativement onctueuse. Alors, un latte macchiato. Ici, un latte macchiato, c'est complètement différent, en fait. Donc, on va mettre la fonction cappuccino dessus. On pourrait, attention, la machine le permet, on pourrait très bien introduire sa propre boisson. Par exemple, ristretto, je l'ai créé moi-même directement dans la machine. Donc, ceci, c'est prêt. On met une plus grande quantité de lait beaucoup plus grande quantité de lait okay. Okay. et on va d'ores et déjà démarrer la mousse de lait parce que même si c'est chaud il faudra du temps pour que ça monte pendant que ça monte on peut démarrer l'extraction on est presque à la fin vous voyez la différence on a démarré à 30 secondes là je démarre presque à la fin on démarre l'extraction de l'expresso et Donc là, ma cruche est complètement remplie. Encore une fois, voilà. Alors la particularité ici, c'est qu'on va légèrement la tourner, ok, et on va l'introduire. À partir de ce moment-là, vous prenez votre expresso. et vous réalisez latte macchiato cappuccino americano espresso ristretto 17 à 19 ml avec 7 g de café 25 à 28 ml avec 7 g de café ici vous avez 25 ml de café 7 g de café avec un ajout d'eau à votre convenance ok vous avez ici un cappuccino qui est donc de la mousse de lait avec un espresso et vous avez un latte macchiato qui est un expresso avec presque 150 ml de lait pour un latte macchiato dans un long drink double paroi bien évidemment. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo explicative des différents types de café. Si vous voulez en savoir plus, ben vous nous rejoignez en magasin. On a tous nos experts qui sont là pour vous expliquer. Cette machine-ci, vous retrouvez dans une autre vidéo qui explique vraiment le fonctionnement et pourquoi elle existe et pourquoi elle est là. On a également d'autres gammes de cette machine-ci un peu plus... Un peu plus légère, on va dire, au niveau fonctionnement. Mais effectivement, le Recal Touch de, de chez Sage est une machine assez complète. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des pouces et tous nos réseaux sociaux. Abonnez-vous et vous verrez, ça va nous motiver à fond. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!